Je suis inscrite à cette formation, aussi pour avoir un suivi, parce que j'avais fait du woofing avant dans différents écolieux j'avais un peu exploré de mon côté, mais il me manquait un encadrement ou quelque chose où on te transmet vraiment des outils, et où tu vas suivre des gens qui sont dans cette même dynamique sur une durée plus longue, et du coup, tu t'approfondis un peu les relations. J'ai fait donc six séjours, j'ai fait un séjour à l'aérium, dans les Cévennes, j'ai fait un séjour à la ferme du Plessis en Normandie, à la ferme de Chenève dans le Jura, à la Forge-du-Vallon en Haute-Vienne, euh, au Moulinage de Chirol en Ardèche et à Terra. J'avais vraiment envie de vivre un été hyper riche de rencontres et, et aussi de, bah, de rencontrer tous les pépins dans la pépinière, parce qu'on est 60 dans la formation, mais sur les séjours on est une quinzaine, une vingtaine et du coup de. D'avoir plus de séjours, ça permettait de rencontrer aussi plus de gens et plus de lieux. Et voilà. À l'aérium, euh, on a eu une opportunité incroyable d'assister à des cercles euh, euh, au sein du collectif euh, et où ils, vraiment ils traitaient de sujets euh, actuels, de sujets plus ou moins intenses émotionnellement sur des inclusions, des exclusions ou euh, vraiment des, des questions d'organisation. Et ils l'ont fait avec beaucoup de transparence et beaucoup de générosité. Pour moi, c'est vraiment une manière d'entrer en douceur dans un processus de transition et d'être vraiment accompagné du coup s'il y a un peu des peurs qui empêchent de passer à l'action pour moi c'est vraiment quelque chose qui permet de te mettre en action mais en douceur